Il y a du soleil, tu veux qu'on se tourne un peu différemment non il fait beau aujourd'hui. Oui. Salut les loulous. Aujourd'hui, euh, on ose en parler Oui, oui. On ose bah, Ça fait partie de, de la vie, de, ça fait vibrer euh, des milliards de gens sur Terre. Bah, C'est la religion, tout simplement. Sans pour autant faire du prosélytisme ou quoi. Euh, euh, aujourd'hui, on a assisté euh, à la communion de, de Corentin. Et euh, juste pour dire que bah, la religion, dans le, dans le sens le plus positif du terme, mais ça apporte en général de l'optimisme, de l'espoir, euh, du sens à la vie. Et ça fait vibrer beaucoup de gens. Oui. Et euh, voilà, il y, y a de la symbolique. Y a, voilà, quand, quand la religion est bien vécue, il y a un sens de l'engagement, il y a un sens de partage. Et ce qui, qui réunit bien toutes les religions, c'est le mot amour. Et voilà, je pense que c'est le meilleur qu'il faut retenir, même si euh, certains ne sont peut-être pas d'accord avec certaines parts de doctrine. Mais bon, en général, ce sont des interprétations sujettes à envie de pouvoir qui fait que la religion voilà, sans philosopher, mais bon, la religion fait partie également d'une vie optimiste et d'une vie équilibrée pour beaucoup, beaucoup de gens. Et voilà, ça, il faut le respecter, l'admettre, puis se dire que ça fait beaucoup de bien, beaucoup de gens. Tu veux dire quelque chose, mon cœur Non, oh, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va. non T'as faim, on va manger Ouais, ouais. Alors, on va manger. Allez, on vous dit à bientôt, simplifiez-vous bon, si bon, la vie et soyez heureux. Ciao, ciao